Hey bonjour à tous, Eh bien écoutez, ça y est on y est, les jours froids commencent à arriver, les oiseaux vont commencer à avoir du mal à trouver des insectes ou même des baies sur les arbres, donc on va les aider à passer l'hiver en leur fabriquant une mangeoire à graines. Donc l'idée aujourd'hui c'est de modéliser une mangeoire à graines et on va se baser sur cette bouteille. Alors cette bouteille c'est la marque où vous savez il y a ce bouchon qui est très dur à ouvrir la première fois, du coup vous écrasez la bouteille, du coup quand ça s'ouvre vous foutez de l'eau partout. Bon je ne donne pas le nom de la marque, je pense que tout le monde a reconnu la forme de la bouteille. Hé hey, hé, hey, t'imagines si le chanteur Christophe il avait certains de ses potes qu'il appelait Christ, bah comme il a chanté la chanson Aline, bah, ça aurait fait Christ Aline Oh punaise euh, Désolé, hein. la vanne elle est pourrie oui, Alors juste, fais pas le malin parce que c'est toi qui écrit le script et moi je me contente de lire. Bon, euh, on enchaîne. Donc, comme je l'ai on va commencer par partir du principe d'une bouteille d'eau que l'on va couper à deux endroits pour récupérer la partie supérieure pour avoir l'entonnoir et la partie inférieure pour avoir une coupelle donc on représente à nouveau la partie supérieure qui servira d'entonnoir. et voici la coupelle on va donc modéliser une partie qui va permettre de réceptionner la coupelle avec un système de filetage on verra quelle solution j'ai choisi par la suite une partie qui permettra de venir fixer un tuteur de jardinage dessus et sur le dessus on va faire une partie pour bah, on va dire embellir la partie en tonnoir et au dessus on viendra y positionner un toit pour protéger les graines des intempéries. Encore une fois cet assemblage se fera avec un système de filetage ou autre. On en parlera au moment de la modélisation. Deux petites aérations seront positionnées sur le toit de manière à éviter la condensation au-dessus des graines et à éviter tout risque de moisissure dans celle-ci. Vu de côté, on va mettre un petit espace pour permettre aux oiseaux de passer et un trou à l'arrière, ce qui permettra par transparence de voir s'il y a encore un niveau suffisant de graines dans la partie entonnoir. Bon, bah, il reste plus qu'à aller sur Fusion 360 pour modéliser tout ça. Par le passé, sur les différentes vidéos que j'avais fait sur le calendrier de l'Avent de l'année dernière, ou alors même sur la lampe de mineur, je vous avais montré comment on faisait des filetages pour pouvoir assembler deux pièces. Et l'idée c'était, euh, si on ne mettait pas de jeu, c'était impossible à assembler. Si on mettait un jeu de 0,2 mm, on pouvait assembler difficilement les deux pièces, mais certainement pas les enlever, c'était monté serré. Et si vous mettiez un jeu de 0,4 mm, ça permettait de visser dévisser facilement les deux pièces. Le problème avec les filetages, c'est dès lors qu'on va vouloir rajouter ce fameux jeu pour que ça puisse s'assembler facilement, fusion, en tout cas chez moi, une fois sur euh, allez, facilement 4, voire une fois sur 3, il va me remonter une erreur, genre une arête est rentrée en conflit, etc. Et donc il ne veut pas me faire mon, ma marge. Pour pallier les problèmes que j'ai régulièrement avec les filetages, je vais donc basculer sur l'usage des spires. Alors, pour utiliser les spires, je vais partir sur la modélisation de deux spires qui ont les mêmes composantes en hauteur et en nombre de pas. Par contre, au niveau du diamètre, il y en a une que je vais faire par exemple à 3 mm et l'autre, je vais la faire à 3,8 mm, ce qui me permet d'avoir un jeu de 0,4 mm tout autour. Une fois que j'ai ces deux spires, si je veux assembler une pièce et son couvercle, ben sur la pièce, je vais venir fusionner la spire avec le plus petit diamètre, dans notre cas le 3 mm. Et dans le couvercle, je vais venir supprimer la spire avec le diamètre de 3,8 mm. Et ainsi, les deux pièces vont pouvoir s'assembler. L'avantage des spires, c'est que vous pouvez régler le nombre de pas et la hauteur que ça fait sur chacun des pas. Et donc, bah, dans le cadre d'un couvercle, avec un minimum de tours, vous faites un gros mouvement. Et donc, bah, pour le cadre d'un couvercle, pour une mangeoire, où le but est de pouvoir l'ouvrir et le fermer facilement pour remettre des graines, bah, je trouve que la solution est plutôt pas mal. Voilà, donc maintenant j'ai euh, toutes mes pièces, donc j'ai deux pièces en verre, j'ai cette partie-là qui va permettre de supporter la bouteille, cette partie-là qui permet de venir être fixée directement sur mon tuteur, enfin j'ai cette partie-là qui va permettre d'accueillir le fond de la bouteille, et puis bah, forcément, un toit pour pouvoir mettre au dessus pour protéger des intempéries les graines qu'on aura mis à l'intérieur donc il reste plus qu'à venir couper la bouteille à ce niveau là pour pouvoir mettre le toit et couper le fond de la bouteille ici pour pouvoir mettre le fond et que ce soit du coup protégé euh, au niveau des graines et surtout que ce soit habilité à un contact alimentaire voilà donc là on a un dessous au moins, on est sûr que pour le contact alimentaire, on est tranquille. Donc ensuite, on vient fixer cette partie-là. Voilà. Et donc, comme j'ai mis une petite lèvre ici, bah en fait, il n'y a pas de risque de blessure pour l'oiseau. Hein. Le, le, le plastique n'est pas euh, en contact et donc ne risque pas de couper. Puis, de toute façon, vous voyez, même avec mon doigt, euh, ça ne touche pas des masses. Donc là, on est bon, on est tranquille. Donc ensuite on met la bouteille là dessus et puis on va commencer par inciser là sur le bord le plus dur c'est de rentrer la lame une fois qu'elle est rentrée alors attention si vous êtes jeune vous ne faites pas ça tout seul vous le faites avec les parents donc là on a la bouteille et tel que je le vois là en fait il y a un truc que j'ai complètement oublié c'est qu'il y a vous pouvez le voir ici il y a une bulle ce qui fait que ça déborde et du coup la bouteille elle va pas assez profond donc là je vous laisse juger mais je pense qu'en fonction là je vais le fixer avec un point de colle, euh, colle chaude pour le mettre un peu plus haut je vous laisse juger en fonction de la bouteille que vous aurez utilisé mais euh, je pense qu'il y a moyen donc là je vais le faire, je vais le coller avec de la colle chaude pour que ce soit un peu plus haut et puis bon après si le fichier vous le voulez, vous me le dites et puis je le remodéliserai en faisant les choses un petit peu plus hautes. Bon là le but c'est juste de voir si c'est faisable. Mais globalement, hein, euh, vu le, la quantité de plastique que j'ai utilisé pour l'imprimer, euh, bah, de la mangeoire made in China, euh, ça vous coûte moins cher à faire. Là c'est vraiment parce que j'avais envie de le modéliser et de dire c'est bon qu'il est beau qu fait quoi mais ça ne vaut pas le coup là pour le coup ça ne vaut pas le coup de le faire soi-même pour une fois la pression 3D ne vaut pas le coup de le faire soi-même sauf pour le côté euh, euh, bilan carbone où là bah, après ça dépend d'où vient votre filament également hein. s'il vient de Chine euh, certes vous l'avez fait chez vous, vous l'avez imprimé chez vous mais le filament donc si vous avez du filament on va dire biosourcé et d'origine locale éventuellement votre bilan carbone sera meilleur mais en tout cas au niveau du prix euh, ça vaut pas le coup, juste pécuniairement parlant, ça vaut pas le coup, il mieux acheter un truc tout fait, voilà. Bon allez, j'arrête de vous embêter avec tout ça, et je vais passer à la colle. Alors la colle chaude, c'est peut-être pas le meilleur des, la meilleure des solutions avec une bouteille dont le matériau a la particularité de reprendre sa forme initiale lorsqu'on le chauffe. Bon, allez, je vais remettre cette partie là, je vais couler de la colle dedans et puis je vais le mettre tout de suite sur l'embout le, sur de manière à ce que ce soit le plus droit possible. Voilà, bon ça tient visiblement, on va mettre le couvercle, on le fixe. Voilà, alors je vous déconseille de le serrer à fond. Hein. Le but, c'est de pouvoir le desserrer facilement pour pouvoir remettre des graines dedans. Bon, bah maintenant qu'on l'a assemblé, je vous propose d'aller installer ça dans le jardin et de voir bah, si les oiseaux sont intéressés par cette mangeoire. Alors ne soyez pas trop frustrés. Dans un premier temps, il euh, n'y a aucun oiseau qui viendra dans votre mangeoire. Hein. Vous pourrez les regarder, mais loin, loin derrière. Et avec un peu de patience, voilà une mésange bleue qui est venue. Se tester. Bon, elle a essayé d'abord d'attaquer l'entonnoir. Mais là, elle a trouvé euh, sa graine de tournesol. Et voici une mésange charbonnière. Donc, j'ai au moins deux espèces qui viennent dessus. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous rendre sur la chaîne Jérémy's Balade. C'est ma deuxième chaîne et j'aborde exactement le même sujet de cette mangeoires pour oiseaux, mais en l'abordant un petit peu différemment. Vous aurez l'occasion de voir plus longuement plusieurs oiseaux venir manger, foutre le foutoir pas possible pour pouvoir choisir la graine qui est le Graal, c'est celle-là qu'il voulait. Si, si vraiment vous allez voir, il y, y en a un. Il fout le boxon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et si ce n'est pas déjà fait, bah abonnez-vous et activez la cloche. Mais ce qui est encore plus important que la cloche c'est de vous mettre un rappel sur votre agenda sur votre téléphone ou alors sur l'agenda des pompiers qui sont potentiellement passés il n'y a pas longtemps vu la date pour vous dire voilà par exemple tous les lundis soirs, je vais regarder toutes les chaînes qui ont fait une publication qui sont disponibles dans mon onglet abonnement Ouais, parce que voilà encore dernièrement euh, j'ai quelqu'un qui m'a dit euh, ça, il y a longtemps que tu n'as pas sorti de vidéo alors que j'avais sorti euh, la vidéo la semaine d'avant c'est dommage la prochaine vidéo, on restera sur de la mangeoire pour oiseaux, mais cette fois-ci, on ira sur la modélisation d'une mangeoire pour mettre, vous savez, les boules de graisse, là. Bon, pour les oiseaux aussi, euh, le gras, c'est la vie. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao, ciao Et enfin, j'ai le dessus qui n'est autre que le toit qui va permettre de protéger les graines dans la mangeoire. <rire> J'ai envie de vous dire, c'est fait.